Ok salut tout le monde salut c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on est sur euh, une petite compilation de jeu Poio Et honnêtement je fais ça tout à fait randomly Je n'ai rien préparé je vais jouer Et donc le premier jeu on va... auquel on va jouer c'est Jau Vous vous souvenez Non Je sais même plus si je... Non je l'avais pas fait je l'ai encore jamais fait celui-là sur la... sur la chaîne hein Non c'est un jeu euh, tout simplement rouge Enfin je crois que tout le monde connaît déjà hein, j'ai pas besoin de préciser Allez c'est au level 15 je crois qu'on qu évolue hein. Non, mais c'était mal les snipers qu'ils ont ou alors c'est moi qui fais le merde Ok c'est moi Oh Bom bom bom bom bom Ii Yes allez Putain mec je suis déjà au level 2 je suis trop fort Ok à 14h faut pas que j'oublie j'ai un cours Ok alors je peux évoluer le 7 je vais prendre ça, ça, ça Et ça Oh putain ça rouge j'avais même pas capté que c'était un ennemi Non putain ok c'est pas grave les amis Heureusement que j'ai autre chose euh... Le deuxième jour.io c'est euh, c'est Warmax.io Et ben on va y rejouer on a, déjà, on a déjà fait deux vidéos dessus je crois Enfin pas dessus genre euh, lors d'une compilation et lors d'une vidéo Mais putain c'était des vidéos de merde que je faisais à l'époque et, euh, et ça a pas changé hein Mais là au moins c'est moins malaisant quoi euh, Je vous rappelle pas les principes du jeu Vous avez déjà vu mes anciennes vidéos Pas vrai hein Oui NON, oh. non mais non mais mec Oh quel mouvement de génie de manière à... Oh on est mort Oh putain le bâtard Oh shit Non bien joué ma gueule Pourquoi j'ai bien joué c'est putain reculé là, les Ok on est reparti pas grave, je ne rage pas du tout Ok on est 461ème C'est pas mal mec c'est pas mal en vrai Oh putain j'ai eu peur oui, Alors il y en a des gens qui, qui font genre c'est des nuls Et puis après ils se mettent à tracer comme ça Et tu t'es super surpris Mais lui non Oui je commence à grandir Oui on essaie de rentrer dans le top 10 et une fois qu'on est dans le top 10 on change de jeu Dès qu'on est dans le top 10 on change de jeu Ok y a pas un bonus vite fait Ok va falloir que je me mette à tuer des gens si je Et c'est comme ça que On se retrouve sur le troisième jeu qui est donc euh... Agar.io Agar.io Ah non mais non mais C'est quoi ce pseudo Ok n'oubliez pas les plus gros mangent les plus petits Et voilà et ça problème c'est des picouilles en fait Je peux te mettre dedans et les gens bah, quand ils Quand ils y vont bah, ils explosent Parce que c'est trop euh... Trop piquant pour eux Hop oh, coucou toi pourquoi j'ai fait ça Ah ou plus t'es gros, plus t'es lent, j'ai oublié ça, oui, allez, je l'ai bouffé là Mais il est hors moi, putain, on est en train de fusionner là, comme papa dans moi, quoi Ok, oui, on est en train de gober plein de trucs là, ben, pour l'instant on se débrouille pas mal euh, Sachant qu'on est sans deux... C'est tout pour moi, c'est tout pour moi Et du coup voilà les amis, c'est déjà à la fin de cette vidéo Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu Et si ça vous a pas plu Allez vous Le lien de Ennemis Production pour rejoindre est dans la description Je ne faudrait jamais assez de rappel Mais on a besoin de designers graphiques On a besoin de personnes prêtant leur voix pour une série animée Pas encore faite mais une série animée quand même On doublera euh, sur des lignes et pas sur une série Bon hein, voilà. enfin, bref tout est dans la charte Allez la voir. il y a l'instagram de l Ennemis Productions Qui est aussi dans la description derrière. Allez au revoir sous câbliette Attends c'est où pour arrêter déjà Putain mec euh, j'en peux plus quoi Hop c'est bon